Aujourd'hui, nous allons jouer au mime. Pant... Pantomime. pantomime Quel est, est le ça. but du jeu du pantomime ah, Je sais, je sais Allez-y, vas-y ben, C'est un... prend une carte, c'est un simple, pour faire le saint, saint bruit. Il faut que ma soeur ait mime. Alors, montre-moi la boîte que je puisse ouvrir et voir ce qu'elle qu contient. Donc, la règle du jeu... Les cartes. <rire> et comment ça s'appelle? Le cookie. Non. Le ouais. riz. <rire> C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de <rire> nouvelles? <et puis> Allez, <rire> Un épiceur. Non. Alors. un ça, ça s'appelle comment? Un, sab un sablier. Un sablier. Ouais. Hop, on Je va lire. Attends, attends, On va lire la règle du jeu. Attends. Je suis distribuée. Alors, ça, le pantomime. Il faut s'exprimer donc par des gestes, des mimiques, des mouvements, sans prononcer le moindre mot. Il est interdit de faire le moindre bruit L'objectif de ce jeu est de réussir à deviner le plus de mots mimés possible Et d'avoir le plus de cartes à la fin du jeu Donc il faut euh, que avoir 12 cartes Empilées face cachée Juste, oui. Allez. Alors celui qui va mimer va retourner sa première carte Bien évidemment il va regarder mimer. Attends, Il va regarder ce qu'il doit mimer Et euh, l'autre personne doit euh, deviner ce qu'il mime. S'il si gagne, s'il devine, il gagne la carte. S'il ne le devine pas, il la perd. Et le sablier est là pour... Euh, bien, le sablier, c'est 45 secondes. Et il est là pour arbitrer. Euh, voilà. Quand le sablier se finit, stop le temps. De mime voilà les filles, on se réveille tous quatre pour le moment. Tu ne montres commencé. pas tes cartes, elle ne doit pas voir tes cartes. Donc c'est la plus ça, jeune ça, qui ça. commence. Ah, bien, euh, donne-moi si tu as du blanc. C'est quoi ça là Parce que tu as deux blancs Non, moi une. Donc les cartes blanches sont faites pour mettre un dessin euh, n'importe quel pour pouvoir euh, le de deviner. 3, non, moi 2, oui. Merci. Ok. Ah, en ai encore... La plus jeune commence. Asia, euh, tu te restes là. Alia, ben, tu te lèves et tu vas nous mimer ce... Donne-moi ta chaise pour le moment. On va faire avec une chaise. Donne-moi ta chaise, s'il te plaît. Voilà. Et tu vas nous mimer. Alors nous allons... Asia, tu vas devoir deviner. Montre-moi... Voilà ce qu'Alia a à mimer et que Asia doit deviner. Si j'ai changé pour ce que c'est... Du... Allez. Asia, essaie de deviner. Oh, j'en sais pas à faire. Mais c'est -ce des patins, c'est des patins là. Non, mais ben, je sais pas, euh, Alia euh, C'est euh, ça là, ce geste là là. Moi, je vois que ça. Regardez. Ça c'est. Là, c'est. On n'a pas mis le sablier en route. La boxe. Non. non. Du foot Non, c'est pas du foot qui a été mis sur le... Madame, on pas ouais Oui non. <rire> Elle gagne, tu lui donnes la carte, elle la gagne. À toi Donc voici ce qu'Asia a à mimer. Est-ce que Alia dire. doit deviner Tu sais même... <rire> Elle l'a Elle pas vu C'est pas grave, t'en fais une autre, fais-en une autre Tiens, tu la gagnes ou ah t'en... Redonne, non, Ben, redonne lui, parce que tu l'as vu. Allez hop, mais et t'en fais une autre. Non, tu l'as vu Attends. Attention, parce qu'on nous envoie une petite souris, là, là, tiens. Hein. Voilà ce qu'Asia doit mimer à lire. Tu vois Comment elle fait Arrêtez. pour Arrêtez. le voir Ah, mais je sais pas Ah, j'ai ben, Non, mais... Eh, c'est pas Tu le vois de là Est-ce que tu la vois la forme C'est oui. C'est je Moi c'est pourquoi Parce que fait, je vois la cuillère. Ah, C'était pour ça. Ah, la voit. Bah oui, bah je savais pas. Écoute moi. Attention. Voilà ce qu'Asia a animé. Allez, vas-y. Ouais, parfait! Ah bah ben là, non, hein, je vais pas m'en faire. Non, c'est pas possible. Elle te... Elle te taquine, allez. Mais c'est pas le coup, c'est la règle du coup. Allez, euh, Alia, vas-y. Pas... Voilà ce que... ce que Alia doit. Elle va pas réussir? Elle doit... doit mimer. Elle va pas réussir? C'est quoi ce qui? C'est bizarre, tu le vois pas, toi. Ok? Mais je sais pas faire Mais si! Tu fais ça là! Allez! Une voiture! Non! Mais fais ça. Bah fais-le! Une voiture! Voilà ce qu'Askia qu a à, à mimer! Allez! <rire> ah, t'es chaud! Allez! Mmh. Mais tu regardes <rire> tu veux... Ah tu sais Tu brosses les dents C'est pas tu te brosses les dents C'est Ah surprises Non Pourquoi c'est ça Non c'est pas du dentifrice Brosser les dents Ouais yeah. La partie est finie ah, Donc okay. Alia et Asia sont à égalité Au revoir et mettez des pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne! Merci, merci! merci.